Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va retrouver Emma. Si tu ne connais pas Emma, je t'invite à cliquer sur le lien juste ici en haut et tu verras qu'il y a quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo avec elle où elle avait gentiment accepté d'être filmée pendant ses leçons de conduite. Emma, c'est une fille aujourd'hui qui avait loupé son permis de conduire cet été et qui est partie pendant un peu plus de trois mois Faire de la conduite supervisée avec son copain et aussi avec son papa. Je t'invite à regarder notre dernière leçon de conduite ensemble et je serai ravi de voir ce que tu en as pensé en fin de vidéo. C'est parti Allez, donc là toujours tout droit du coup... Et donc là, encore une fois, tout droit. Bon, tu pensais qu'il allait passer comme ça, le monsieur, dans le rond-point ou pas monsieur. Dans le rond-point qu'on vient de franchir. Tu te douter qu'il passerait devant toi Non. Non Et donc là, on va suivre Bayonne. Bon, et là tu vois une circulation par exemple comme ça, on pourrait se dire il n'y a rien à faire et en fait il y a plein de choses à faire. C'est-à-dire que comment tu peux deviner que le feu va bientôt changer de couleur le Ouais, grâce au bonhomme vert qui se trouve là-bas. Voilà, ça veut dire que tant qu'il est vert, bah, tu as le temps. Ça veut dire aussi que pendant ce temps, tu vois, on peut surveiller par exemple bah, le rétro droit ici, qui n'est pas un deux roues par exemple qui se faufile. On peut surveiller la couleur du feu. On peut surveiller là-bas à gauche, qui est personne aussi, tu vois, un vélo ou quoi qui se faufile. Et voilà, et plus tu vas te poser de questions, et moins tu vas stresser. Voilà, c'est bien d'avoir jeté un œil. J'ai déjà le titre de la vidéo. Le retour de Emma. <rire> la revanche de Emma. pas mal. C'est pas mal. Hein <rire> bon, tu te rappelles ce genre de route Les 4-2, petite voie de stockage. Voilà, là tu surveilles juste derrière que ça ne dépasse pas. Ok. Alors, donc là on va partir à la prochaine à gauche. Donc souviens-toi, on lâche l'accélérateur, les rétros, le clignot. Le clignot, le clignot, le clignot. Et oui on prépare les pieds au-dessus des pédales. On freine fort et seconde. Freine, freine, freine. Lâche bien l'embrayage et tourne. Voilà. C'est pour ça que dès qu'on va te dire on tourne à gauche, à droite, surtout, il faut ralentir. Hein D'accord Et là, on va suivre le panneau blanc en forme de flèche. D'accord Donc, juste devant le panneau à droite, du coup. Oui, il y a la voiture. Ouais. Allez, annonce où tu vas. T'as pensé au rétro, Emma Non. Ils vont te gronder dans la vidéo. <rire> Alors, ben justement, en fait, on va venir faire un truc qu'on a fait la semaine dernière en permis. C'est-à-dire que, justement, on lui a demandé ça au jeune. Où tu veux, on va s'arrêter à droite pour faire un demi-tour. D'accord Donc, en fait, si je t'amène ici, c'est volontaire. Tu vas voir pourquoi. Parce qu'en fait, le jeune n'a pas eu son permis. D'accord Mais on va essayer de voir pourquoi. Donc, je te laisse faire la manœuvre. OK Donc, demi-tour en trois temps, si ça passe ou plus, si on n'a pas réussi. Et euh, gère bien la sécurité. Oui. Là, par exemple, je peux pas aller là. Alors, tu pourrais, d'accord, mais à condition de ne pas gêner. C'est-à-dire que le bateau, là, le trottoir plat, pourquoi pas. Hein, pourquoi pas l'utiliser C'est juste que s'il sort, le mec, ne faut pas le gêner. Quoi. Oui. Comme tu veux. Donc c'est bien, t'es beaucoup plus précise. Donc boîte 6 vitesses. Ce descend. Ok, donc ça on a le droit. Ok, on s'est juste appuyé sur le trottoir. Bon, le demi-tour il est bien. Ok Allez, on le garde. Donc, pourquoi on s'est fait éliminer avec les lavis ici Essayez de réfléchir. Donc, continue. Pourquoi ici, il a pu se faire éliminer alors que le demi-tour était bien Il n'a pas fait le quignot. Il n'a pas vu quoi Ah euh, On a quoi ici Une priorité à droite. Et oui Donc, tu vois, ici, il y a une priorité à droite, sauf que lui, il n'a pas vu. Ah oui, c'est ah. <rire> c'est ça c Alors c'est surtout qu'il ne faut pas être absorbé que par sa manœuvre, il faut se dire oui c'est vrai il y a une manœuvre mais après on cherche quand même, est-ce que je suis prioritaire ou je ne le suis pas oui, Et on part à gauche parce que son demi-tour il a réussi hein. En plus là-bas, je pas ça ça va maintenant ouais. Eh oui, mais tu as progressé Tu en as fait un, super... un conduite supervisée des demi-tours Non, même pas J'avais un faut toujours faire ce qu'on n'aime pas. Comme ça, après, on n'a pas peur de tomber dessus. Et du coup, à gauche. Eh bien, tant mieux si tu as des vidéos qui t'aident. Il faut. Là, bon, on va dire que dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, ça va faire de toute manière un peu court. Okay donc là, tu reprends l'information, voilà, et si c'est bon, bam. Et donc surtout, on essaie de relancer fort parce que c'est limité à, hein et on relance fort. Donc il faut faire rugir le moteur. Vas-y, encore, encore, encore, encore. Voilà, l'idée c'est vraiment, tu vois, en moins de 10 secondes, boum, je lance fort et je relance à 70 si c'est possible. Faut pas gêner. Donc en fait, elle est pas mal ta boîte de stockage, c'est juste qu'il faut bien lâcher l'accélérateur dès que tu sais que tu tournes. Ok, okay. Parce que toi tu t'es dit dans ta tête, ah oui mais c'est là-bas au fond. Oui. Je t'avais retiré un kilomètre avant. C'est plus de la sympathie, là, c'est de la folie. <rire> T'as toujours l'accélérateur. Ouh C'est trop rapide Allez, regarde, on tourne à gauche. Là. Et on y va, on retient bien l'embrayage. Alors, pourquoi tu gardes autant l'accélérateur Dès que je sais que je vais tourner, surtout je lâche l'accélérateur. L'idée de la voie de stockage, c'est de ne pas freiner avant, parce que sinon je vais gêner la circulation qu'on avait derrière, d'accord Mais dès que je sais que je tourne, je lâche l'accélérateur, ma voiture perd de l'allure et je vais freiner fort dans la voie. Ok Bon, on va aller en refaire une autre. On y va, on y va, ça passe. Et vas-y, lance fort du coup, comme ça, deux derrière, on le gêne pas, on lance fort, fort, fort, fort, 3. voilà, et juste un peu plus, encore, et 4 Allez, et du coup ici, regarde, maintiens l'allure pour l'instant, puisque tu n'es pas censé savoir qu'on tourne, voilà, là on va suivre Moumour, lâche l'accélérateur, les rétros, le clignotant, et tu prépares tes pieds au-dessus des pédales. Et une fois que tu es dans la voie, rentre, freine fort et deux. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, freine plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Allez, plus fort le frein, ok, et regarde bien où tu dois t'arrêter. Alors, c'est pas mal, mais il manque un truc. On y va, je vais t'expliquer. T'as fait 4-2, ok, donc ça c'est très bien, on a freiné fort dans la voie. Mets ton pied gauche. Tu l'as lâché ou tu l'as gardé enfoncé Les voitures les, les et oui mais du coup tu t'es enroulé moi en ça veut dire qu'il faut dissocier le freinage donc à deux je lâche l'embrayage c'est du frein moteur et l'arrêt qui est frein embrayage et qui est justement un arrêt ok oh le beau démarrage en côte allez tu vas réussir donc on repart à gauche Ouais regarde, laisse rouler. Ça. Non non non c'est bon. Et là tout de suite frein embrayage à fond. Voilà. énorme non puisque ta voiture en première ou en deux, elle va rouler toute seule. N'oublie hein. pas. Donc refais oh, le non, même tu que tout. Un petit peu en plus. Euh, ben, de toute façon, regarde, là-bas, il y a une voiture. Donc tu vois, déjà tu t'es arrêté correctement, c'est très bien. Ensuite, refais-moi le démarrage de tout à l'heure. Voilà, donc tu es obligé, ben, comme chez toi, en fait. Voilà, s'il y a du monde, t'appuies un peu l'embrayage. Sinon, on y va. Parfait. Non oui. C'est pour ça que quand on va refaire une voie de stockage, dès que tu as mis ta 2, lâche l'embrayage, d'accord Comme ça, tu auras obligatoirement du frein moteur. Allez, on va tourner à gauche. Voilà, on prépare les pieds au-dessus des pédales. On rentre dans la voie en freine fort, seconde, seconde, seconde, et lâche l'embrayage. Lâche-le. Voilà. Et je redébraye par rapport à l'axe. Regarde. Voilà. Sinon, j'atterris trop. C'est pas mieux Oui. Ça, c'est une voie de stockage. Bravo. À gauche, du coup. Voilà. Tu connais un peu vers ici oui. Là, en fait, on est à vol d'oiseau derrière le Leclerc. Ah. Ça te parle C'est euh... parce qu'il y a des petits créneaux à faire. Ah. et oui. Donc moi, je verrais bien un petit créneau entre les deux voitures. là. Je crois qu'elle t'attendait. Donc vas-y, petit clignotant à droite. Voilà. On les a vus hier. Logiquement, tu les avais. Allez, on testa. quand même ok et là il vaut mieux en avant Parce que tu vois regarde derrière sinon la voiture va être un peu proche voilà et du coup donc là tu braques à droite vu que tu n'as pas beaucoup d'espace vas-y un braque à fond à droite non à droite on va juste ranger le devant de la voiture voilà et là on corrige en rangeant un peu le derrière et oui marche arrière voilà, et là tu contrebraques un peu dans l'autre sens. Allez. Voilà, d'accord. Alors, euh, recule juste un peu pour redresser quand même les roues. Ok, à droite, à droite, à droite, il manque un tour. Hein. Donc, comment je peux le savoir Mets ta première. Avance. Voilà, et là on voit bien que les roues sont droites, d'accord C'est pour ça si tu as un doute, hein, tu pas à faire ça. Tu ou tu recules suivant la distance que tu as, d'accord Bon, ton créneau il est pas trop mal, alors je sais que tu vas peut-être te dire, ouais, mais par rapport à derrière, oui, mais derrière en fait il est à ras du trottoir parce qu'il est garé directement en avant, là c'est pas le but, hein? d'accord mmh. Ce qu'il y a, c'est que juste, donc continue à bien vérifier ton angle mort, c'est très bien, et au moment où tu as ton deuxième point de repère, par contre, revérifie quand même à gauche, c'est-à-dire quand ta voiture elle est en travers, boum, mmh. revérifie quand même qu'il y ait personne, hein? d'accord mmh. Mais dans l'idée, c'est pas si mal, hein? surtout parce qu'il est fait en sécurité. Et bien, on y retourne, bravo. Tout droit, regarde, toute direction là-bas. Tu vois le panneau vert Donc là, tu vois, c'est un peu traître parce que les entrées sont super proches. Allez, fais ronronner le moteur. Tu vois, n'ai pas peur d'accélérer fort avant même d'avancer. D'accord parce que là, j'ai vu que tu as regardé le barbu derrière qui arrive à fond. <rire> qui t'a fait un peu peur, mais surtout bien accéléré pour bien démarrer vite. D'accord Oui. Au moins, tu l'avais vu, le monsieur derrière. Hein? Qui a l'air très sympathique, mais qui te collait pas mal. Ouais, non, mais là, 17h45. Mais c'est pour ça que je voulais te faire conduire un peu après-midi, soir, pour qu'il y ait plus de monde. Parce que tu as de la chance de passer à 11h du matin. Et 11h du matin, il y aura moins de gens puisqu'ils seront au travail ou au lycée. Et tu vois, les rétros, autant tu les as regardés une fois, mais après, surtout, il faudra revérifier. Ils vont passer les piétons, là, d'après toi, ou pas oui. Ouais, je pense aussi. Voilà. Hein. Voilà. Avec une jolie sacoche comme ça, il ne faut pas le renverser. voilà revérifie juste là ok comme ça tu es irréprochable j'entends pas le moteur Emma je veux qu'il gueule autant que moi sinon tu vas croire que tu t'es plus capable d'avancer correctement